Wesh wesh les amis alors moi j'allais regarder le classico demain pour voir le Real jouer mais qu'est ce que j'apprends j'apprends que ce connard de cristiano ronaldo un footballeur que j'aime que j'ai toujours défendu mais bah ce couillon il vient de détourner 150 millions d'euros au fisc espagnol c'est mediapart qui sort ça et ça va complètement à rebours de l'image qu'il a parce que le mec a l'air classe il, euh, il aide les enfants palestiniens il donne de la thune un peu partout il est même parmi les athlètes les plus charitables moi je le kiffais mais ce gars là il a planqué sa thune au fisc espagnol ça représente un manque à gagner minimum de 30 30 millions d'euros, c'est 150 millions là qu'il a mis aux îles vierges et je sais pas où et euh, ce truc là c'est plus qu'illégal et plus que grave. Samuel Eto il a fait perdre fils 4 millions d'euros et il va peut-être se prendre 10 ans de prison ferme. la serre il va peut-être finir en tôle et devoir rembourser des millions et des millions d'euros et les espagnols là qui se font carottes, mais ils en auraient eu besoin de ces 35 millions hein, pour euh, parce qu'ils se prennent la crise depuis des années hein, et du logement, de la santé de l'éducation tout ça, il y a besoin d'impôts il y a besoin d'argent public. Et là Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que tu fais tu, prends, tu plantes 150 millions pour pas en payer 35 millions d'impôts, mais t'es fou, il te serait resté tranquillement 115 millions et en plus de ces 115 millions de droits à l'image que t'aurais eu pour toi, mais t'as déjà 35 millions de salaire. mais qu'est-ce qu'il te faut, c'est quoi la maladie là des ultra-riches, Vous sais quand vous gagnez assez d'argent, 35 millions c'est pas assez, donner 35 sur, 100, sur 150 c'est impossible mais c'est quoi cette maladie parce qu'en plus de vouloir garder sa thune jusqu'au bout et rien donner, rien donner mais le mec fait genre, il a une pute de stratégie de communication il fait les belles photos avec les enfants pour nous enrhumer mais ça ça a assez duré là on croit que celui qui nous vole là le tricheur c'est notre voisin d'un côté qui gratte un rsa ou je sais pas quelle aide mais pendant ce temps il y a des vrais braqueurs dans la nature et ces braqueurs on les chope rarement mais quand on les attrape on découvre que qui c'est bah, c'est les ultra riches là les ronaldo des mecs ben bah, on rêve d'eux on est trop occupé à les admirer et pendant qu'on rêve qu'on a les palettes paillettes dans les yeux devant leurs exploits mais bah, eux qu'est ce qu'ils font mais bah, ils nous volent de l'argent pour le mettre dans leur poche et leur poche il est déjà bien garni, elle va exploser. Et nous, comme des cons, on croit que les vrais voleurs, les gens qui nous volent, bah c'est nos voisins qui grattent de 3 z Alors, on a fait une petite recherche sur internet pour mettre les choses au clair. La fraude au RSA, chaque année en France, c'est 100 millions d'euros. la fra... L'évasion fiscale, chaque année en France, c'est 50 milliards. Donc c'est 500 fois plus. 500 fois plus. Bon, Cristiano, si tu veux vraiment aider les pauvres, là, arrête tes conneries, va fondre ton ballon d'or et pète tes putains d'impôts. Et puis, merde, apprendre ça la veille du classico, mais comme tu m'as saoulé, putain.